Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel concernant l'utilisation d'OpenCPN avec un GoFree et un réseau SimNet. Donc Simarad, Laurence et BNG. Pour commencer, il y a plusieurs prérequis. C'est te connecté en Wi-Fi à votre GoFree avec votre ordinateur. Ça se fait de façon classique en cherchant le réseau Wi-Fi GoFree et en saisissant le mot de passe que vous pouvez retrouver soit sur le GoFree, soit dans les menus paramètres du NSS. Si vraiment ça vous semble difficile, dites-le et je ferai un tuto sur ce sujet. Avoir aussi démarré le logiciel OpenCPN sur votre ordinateur. Donc maintenant, dans OpenCPN, on va aller dans la partie configuration. Donc on clique sur le bouton à clé molette. Donc, onglet connexion. Et on va ajouter une connexion. Pour cela, on ajoute une connexion réseau sur le NSS avec l'adresse IP du NSS qu'on peut retrouver sur le NSS lui-même par le menu paramètres système configuration NMA0183 Ethernet. Donc pour moi c'est 192 168 011 et le port 10110. Priorité, on pourrait la modifier mais on ne va pas la modifier. Ah, je me suis trompé, c'est pas TCP mais GPSD sur l'environnement Ubuntu. Voilà. On va appliquer, valider, vous voyez tout de suite. On va la valider. Apparaître donc les informations sur la carte, à savoir la position de mon bateau au bon endroit grâce sur la carte grâce au GPS intégré de l'SS et comme j'ai un récepteur AIS Simrad I 50 la position des cibles AIS sur la carte avec les informations complémentaires. On peut faire un petit zoom, on pas trop, et choisir une cible AIS et regarder des informations qu'on peut recevoir d'un point de par exemple. Bon, on ne les a pas toutes. Mais on a un certain nombre d'informations. C'est dynamique. En haut à droite, on retrouve les informations Pardon. En haut à droite, on retrouve les informations sur la session CES Elite. Et voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci.